L'Union Européenne légifère beaucoup dans le domaine de l'eau, hein, et cela depuis le début des années 70. Alors, on ne le sait peut-être pas, mais il euh, y a beaucoup de textes qui ont été proposés. Donc je vous ai listé euh, les principales directives euh, qui ont été publiées euh, récemment. Et euh, parmi, ces, parmi ces directives, une directive, donc la directive cadre euh, sur l'eau, joue un rôle central dans la politique euh, de l'Union Européenne dans le domaine de l'eau. Cette directive repose sur, euh, sur quatre piliers. Un pilier environnemental qui fixe euh, comme objectif d'atteindre un bon état écologique et chimique de toutes les eaux communautaires. Un deuxième pilier qui est un pilier euh, technique qui fixe une méthode pour atteindre l'objectif, euh, qui est donc euh, euh, la, la, la gestion par bassin versant. Un troisième pilier qui est le pilier économique qui explique comment on va financer les services pour atteindre les objectifs. Et donc le mode de financement repose sur le principe du recouvrement des coûts, j'en parlerai par la suite, et la mise en place d'une tarification. Et enfin le dernier pilier, qui est le pilier démocratique, pose comme principe, la transparence dans les institutions de gestion de l'eau à travers la participation du public et l'association de toutes les parties prenantes dans ces fameuses instances dont on va parler par la suite alors l'adoption en 2000 de la directive 4 a été considérée partout dans le monde comme une avancée majeure c'était la première fois que l'eau était abordée sous l'angle d'une gestion durable basée sur la protection des milieux aquatiques. Et nous sommes redevables à la DG Environnement de la Commission européenne et à l'Agence européenne de l'environnement de cette avancée. Mais une lecture attentive de la directive cadre montre qu'il y a aussi un très fort dogmatisme pro-marché dans ce texte. Par exemple, la première ligne, euh, la première phrase qui démarre euh, la, la, la, la, le préambule de la directive cadre est, le suivant, est la suivante. L'eau n'est pas une marchandise comme les autres. Ça veut dire que l'eau est une marchandise et elle est traitée comme une marchandise. Par exemple, dans tout le, dans tout le texte de la directive cadre, on retrouve cette idée que l'eau est une marchandise. Et les usagers de l'eau, eh ils sont traités comme des consommateurs. Donc ce dogmatisme pro-marché euh, est celui de deux DG qui sont très très influentes au sein de la Commission Européenne, à savoir la DG euh, Économie et Finances et la DG euh, Marché Intérieur et Services. Et euh, ce dogmatisme pro-marché est aussi introduit par la Banque Européenne d'Investissement. Donc si vous lisez les, les différents textes que, que, euh, que fournit la Banque Européenne d'Investissement sur l'eau ces dernières années, vous êtes assez terrifié, il faut le dire. Donc la, la, la directive cadre propose un agenda pour atteindre l'objectif que je vais vous décrire rapidement. Donc en 2003, euh, la directive devait être, devait être transposée dans la législation des différents États membres. Hein. Donc en France, ça ne s'est pas fait en 2003, ça s'est fait plus tard, en 2006, à travers ce qu'on appelle la loi de l'eau et des milieux aquatiques. En 2003, on devait aussi identifier ce qu'on appelle les districts hydrographiques, je vais en parler par la suite, et on devait mettre en place des institutions pour gérer les bassins versants à travers les districts hydrographiques. En 2005, on devait caractériser les masses d'eau de chaque district euh, hydrographique. En 2006, on devait établir des outils de surveillance euh, de l'état des eaux et démarrer la consultation, la consultation publique. Et en 2009, euh, résultat de cette consultation publique, euh, il y a eu publication euh, d'un euh, plan de, de gestion euh, par bassin versant, en France ça s'appelle le SDAGE, euh, associé à un programme de mesure. 2010, introduction de la politique tarifaire, un sujet compliqué. 2012, application des programmes de mesure qui ont été fournis en même temps que les SDAG. 2015, fin du premier cycle de gestion. On fait un bilan de l'atteinte des objectifs environnementaux. Vous allez voir que ce bilan, on sait qu'il ne va pas être bon du tout. Et on publie un deuxième SDAG associé à un nouveau programme de mesure. 2021, fin du deuxième cycle de, euh, de gestion, publication d'un troisième stage, avec à nouveau un programme de mesure, et en 2025, fin du troisième cycle de gestion, et théoriquement, on a atteint les objectifs environnementaux, c'est-à-dire on a 100% des, des eaux communautaires qui sont dans un bon état. Donc il, il, il n'est pas possible de présenter en détail la directive cadre européenne, parce que c'est un texte assez, assez, assez complexe, hein. je vais juste me limiter à donner deux éclairages sur les difficultés euh, d'application de cette directive. Le premier, premier éclairage concerne la gestion par bassin versant. 110 districts hydrographiques ont été identifiés sur le territoire de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que c'est qu'un district hydrographique Donc, Je lis la définition, hein, c'est une zone terrestre et maritime composée d'un ou plusieurs bassins versants, ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'il y a parmi ces 110 districts hydrographiques, 40 qui sont des districts hydrographiques internationaux, donc qui traversent plusieurs pays, euh, plusieurs États membres. qui, qui pose un certain nombre de, de questions sur la façon dont on va gérer euh, le, le district hydrographique. Donc la gestion par bassin versant s'est révélée beaucoup plus difficile que prévu. Hein. Donc il y a eu des retards de transcription dans les législation nationale. Il a fallu créer des institutions pour, pour gérer par, par bassin versant. Et dans ces institutions, on a fait rentrer plusieurs acteurs et plusieurs niveaux et on s'est rendu compte que dans certains cas, ces acteurs et ces niveaux étaient en conflit au sein même des institutions. Par exemple, il y a un exemple qui est tout en donné, c'est le, le cas espagnol. Euh, les commissions hydrographiques en Espagne, euh, euh, dans les commissions hydrographiques en Espagne, on va retrouver l'État espagnol et les autonomies, et certaines autonomies, et très souvent, l'État espagnol et les autonomies sont en conflit. Euh, donc on a vu qu'en 2009, il y avait eu publication euh, des stages et de l'état des masses d'eau. La Commission européenne a constaté que beaucoup de ces, de ces stages étaient incomplets ou inadaptés. et La Commission européenne a constaté aussi que l'information à la consultation du public était très souvent déficiente, voire complètement inexistante. Il y a eu un certain nombre de, de, de, de, de, de condamnations par la Cour de justice européenne d'un certain nombre d'États membres sur cette question-là. Donc, résultat, ben, la Commission européenne constate euh, qu'on a une amélioration suffisante euh, de l'état des eaux communautaires et qu'il est impossible d'atteindre un bon état en 2015. Donc, euh, la Commission estime qu'il y a environ 50% des eaux communautaires qui seront en bon état en, en 2015. Donc, on est vraiment loin du coût. Le deuxième éclairage concerne euh, le financement. Euh, donc, la, la directive 15 pose comme principe de financement le recouvrement des coûts. On va voir à quoi ça correspond est associé à une règle qui est la règle du pollueur-payeur. Et ça a des conséquences non négligeables euh, parce que euh, le financement va reposer sur la facture individuelle de l'usager euh, basée sur la consommation d'eau. Et ça va donc exclure euh, l'emprunt et également euh, la possibilité de financer par l'impôt euh, la fiscalité générale. Là aussi, on constate, on constate plusieurs difficultés sur, sur la, la question du financement. Euh, comme vous le savez, peut-être, euh, il y a une baisse de la consommation d'eau des usagers domestiques et industriels régulière depuis pratiquement 10 ans, partout en Europe. Hein. En France, ça baisse à peu, entre 1,5 et 2% par an. Et donc, on a, on a un problème structurel euh, grave, c'est que... Euh, comme la, la, la, euh, le financement est basé sur la consommation d'eau, moins on consomme d'eau, et moins on, on, on, on récupère de l'argent, et moins on peut financer les services. Euh, euh, donc ça c'est un problème euh, qui ne euh, peut pas être ré résolu simplement en augmentant le prix du mètre cube d'eau, hein, parce qu'on euh, rentre dans, dans, dans des problèmes d'injustice sociale, euh, etc. Et un deuxième, pro un deuxième problème aussi, c'est que le principe du pollueur, la règle du pollueur payeur est, est relativement mal appliqué partout en Europe, en particulier le pollueur usager agricole ne paie pas suffisamment. Euh, L'usager agricole il consomme de l'eau, il la pollue et il paye très peu pour ça. Alors, on peut même dire que dans certains pays, notamment en France, non seulement il paye peu, mais on le paye pour qu'il qu consomme et qu'il pollue de l'eau à travers les subventions de la PAC, les fonds FIDER et compagnie. Donc résultat, bah la Commission européenne constate qu'il y a une incapacité dans l'ensemble des États membres à financer un certain nombre d'opérations très importantes, comme la, la mise à niveau des, des systèmes d'assainissement, le renouvellement des réseaux, et puis tout ce qui relève des services environnementaux, par exemple la protection des zones de captage, etc. Là aussi, il y a tout un ensemble de condamnations de la Cour de justice européenne euh, qui indique euh, que certains pays ne euh, financent pas euh, correctement, euh, notamment à vis à vis du des, des systèmes d'assainissement, ça qui est une véritable catastrophe en hein, Europe, ça, cette question là.